Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 61 de Stage One et nous allons jouer aujourd'hui encore à FPS pour pas changer on va jouer à Battlefield 3 donc euh, qui est très connu, que vous connaissez sûrement et, euh, et pour ceux qui connaissent pas ben, ben voilà on va faire la vidéo on va jouer un petit peu en mode carrière voir un peu l'histoire et, euh, et puis c'est parti donc voilà, euh, déjà on, on voit que le graphisme va être plutôt pas mal avec la vidéo d'introduction c'est joli le petit, le petit écran que tout le monde connaît que tout le monde a déjà vu qui, qui est très beau en fond d'écran d'ailleurs donc voilà, alors, appuyez sur entrée pour commencer, donc on appuie sur entrée, on va faire une nouvelle campagne, et on va reprendre la campagne que j'ai faite, voilà, ok. Donc on va se mettre en facile, parce que ça sert à rien de se mettre en difficile. On va juste montrer, en gros, comment ça se joue, à de quoi ça parle, et, euh, et voilà. Et, à, et comment ça, à quoi ça ressemble plutôt. Donc c'est parti Ensuite, on nous affiche les contrôles pour nous montrer vite fait comment jouer et pour qu'on puisse euh, démarrer tout de suite dans le train voilà pour tirer, pour zoomer donc voilà CTRL G pour s'accroupir hop ouais, attendez. voilà, CTRL G c'est CTRL gauche voilà, c'est pour ça que je m'étais trompé quand j'ai fait CTRL alt hein. j'ai fait alt gros comme un, comme un idiot c'est le contrôle de gauche donc voilà on, on, nettoie, un peu, on nettoie un peu les ennemis parce qu'il y en a un peu partout on va récupérer cette arme et en même temps, bah, on va pouvoir passer la porte. Hop. Allez. Ça, ça sera déjà plus efficace qu'un petit pistolet. La petite sauvegarde. Alors, on a eu un petit lag sur la sauvegarde. C'était pas top. Donc là, un petit, un petit jeu sympa. Il fallait cliquer pour, hein, pour, se, pour se défendre, on va dire. Pour, pour déjà lui piquer son arme. le retourner lui piquer son arme. On continue. Avancer. Appuyer sur E. Alors on appuie sur E, donc là c'est de, de la cinématique, c'est pas moi qui joue. Alors espace, donc là c'est moi qui appuie. Hop. Ouais. Alors on lui tire dessus, super. Oula, on a failli mourir. Donc espace, espace. Alors là faut, faut tamponner le espace. Tac, tac, Pour qu'il monte. Voilà. Alors à chaque fois qu'il y a une sauvegarde ça vous crée un lag, c'est horrible. Ils auraient pu faire un petit truc un peu moins... Faut faire un petit peu moins de sauvegarde Parce que bon là c'est pas bien pas bien compliqué faut, faire, faut se baisser parce qu'il y a un, Une tôle qui arrive voilà, Je trop pire, Controle, contrôle de gauche On avance On va re rentrer par là On avance de, tout doucement d'ailleurs Encore une sauvegarde Vous avez vu c'est horrible Une sauvegarde toutes les 3 secondes À chaque fois ça vous fait un lag Un petit freeze d'écran Voilà on nettoie Il y en a de partout Ils viennent à la chaîne les mecs Oh ça va il meurt vite Allez il crève Voilà Alors maintenir R pour prendre mais ça c'est pour ramasser les armes Bon oh, on s'en fout on va regarder la l'autre elle est bien Elle est très bien cette arme Je la trouve très bien Allez que c'est ça oh, Il est là derrière on va aller là. Le chercher Allez crève Voilà Et là il va y avoir une cinématique non non, pas encore, vous allez voir qu'il y a une cinématique là juste dans, la, dans, la, dans le wagon d'après, on, on peut pas trop faire autrement, même si, vous allez voir, il y a un ennemi qui apparaît, je... ça, va être, ça va être spécial, donc voilà, là, cinématique. Seul hein une cinématique qui n'aura pas duré très longtemps, puisque là ça charge maintenant, Et donc ça va continuer à charger, à sauvegarde, <rire> d'accord. Ensuite, chargement avec le petit mission opération brise-lame. C'est peut-être un petit peu long. Donc, je ne sais pas trop ce que ça charge. Voilà, dès que Ça met un peu de temps. Voilà, donc je vous laisse la cinématique. Mieux Ouais. Vous êtes qui La CIA. Bonjour, sergent Blackburn. Vous allez finir par me dire ce qui se passe. Il y a de ça 18 heures, j'ai reçu un coup de fil de la sécurité intérieure au sujet d'un marine sans détention à qui je devais parler. Une sombre histoire de complot terroriste à New York. Et ce marine s'affirme détenir des informations pour l'empêcher. Le mieux dans tout ça, c'est que l'attentat est censé se produire aujourd'hui. Alors nous sommes là. Vous en faites une tête. On dirait presque que ça vous embête d'être ici. Vous le connaissez C'est lui. C'est Solomon. Et vous croyez toujours qu'il prépare un attentat ici, à New York Pas vous Pourquoi Parce qu'il l'a dit J'ai lu le dossier. Il veut juste sauver sa peau. Il n'a rien d'utile à nous Non, écoutez-moi. Vous m'enterrerez après, ok Pas besoin de vous enterrer, vous êtes déjà mort. Il n'a pas les infos qu'on cherche. Le temps bon. nous est compté. Je compte bien suivre cette piste. Tout ce qu'on attend de vous, c'est que vous nous aidiez à comprendre le scénario de l'attaque. Votre collaboration vous permettra peut-être de vous sortir de la merde dans laquelle vous vous trouvez en ce moment. On ne demande qu'une chose, Sergent Blackburn. C'est la vérité, c'est bien clair Quand précisément avez-vous entendu parler de Solomon et du PLR C'était... il y a neuf mois. Opération brise Lame. Au Kurdistan d'Irak. Ok. Qu'avez-vous à dire? Go tell that long-tongue liar. Go and tell that midnight rider. Tell the rambler, the gambler, the tell them God's gonna, tell Miss on passera la ligne de départ dans deux minutes, vous. Bien reçu. Eh hey, les gars, je suis le seul qui se demande ce qu'on vient foutre ici. Arrête un peu de dire des conneries, Montes. Moi, je pense que pour combattre le PLR, il faut aller en Iran, pas en Irak. C'est parce qu'ils ont passé la frontière. C'est le PLR qu'on combat, ok Tu devras arrêter de t'inquiéter. Miss 3 ici Miss Feet Leader. il se passe quelque chose. Débarquez votre équipe et rendez-vous à la zone de préparation. Terminé. Ici 1-3, c'est bien sûr. Je peux savoir pourquoi on s'arrête là L'objectif est un 20 bornes au nord. J'en sais pas plus que toi. Ok, on va se dégourdir les jambes. C'est bon, on y va. C'est parti Je crois qu'on en retard à la fête. Donc on nous donne la main ici. Voilà, donc on va les suivre. Ça va pas être bien compliqué, on peut pas tirer de toute façon. Demandé pourquoi on, a beau, on a beau cliquer, ça sert à rien. Donc pour l'instant on peut que marcher. Donc on les suit. C'est plutôt pas mal. On a l'air un peu con à marcher comme ça, mais... Euh, on va s'y faire. J'espère que c'est pas trop loin. Rejoindre... Call. Ouais. Suivra. Euh, la mission n'est pas très compliquée. Il y a un gros bazooka dans le dos d'ailleurs. Bonjour à tous, messieurs. Comme vous le savez, on a affaire à des insurgés du PLR venant d'Iran. Ça cause une forte tension sectaire. Surtout gardez bien à l'esprit que les gens de ce pays ne sont pas vos ennemis. C'est le PLR. À 0930, on a perdu contact avec les Vipers. S'enquêter sur la présence d'un engin explosif improvisé à proximité du marché de Spinza. le PLR est sûrement impliqué. Je vous charge de retrouver nos Marines et de les soutenir. Demandez une Evasan si nécessaire. Vous êtes la force de réaction rapide. Je compte sur vous pour réussir. Retrouvez nos marines. Ok. On y va On a du retard, messieurs Voilà, donc l'arme est de Mais nouveau est activée. Trois. Donc là, ça, ça, ça va bastonner, on va dire. Alors, on les suit. <rire> Alors, j'ai du mal à courir. j'ai pas trouvé la touche pour courir. Euh, normalement, c'était mage. En général, c'est toujours mage gauche. Voilà, là, ça pas bien grave. J'en fous un peu. Le mec, alors, les, les mecs ils regardent un peu en l'air, ils savent pas trop ce qu'ils font. Mmh, mmh. Ah voilà! Bon. Voilà! On y va, on y va! Appuyez pour sprinter à ah, ma gauche. là ah, oui, d'accord. Moi bah, voilà, bah en fait, je pouvais pas sprinter tout à l'heure, mais maintenant oui. C'est eh bien ce que je disais, c'est un, un peu bête. Bah le chien est où? Il y avait un chien, il y a une seconde ici, il y a plus personne. Paye ton bug. Bon je voulais, je voulais tirer sur le chien en fait, es mais vrai, je peux je pas, du coup, pas ici il y a personne, moi, je suis et un si gros taré, je suis un kamikaze, je passe devant tout le monde, allez vas-y c'est parti, on est parti, on sait pas ce qu'on va croiser aussi bien, il y a 30 ennemis derrière là, non, non. ah je ne peux pas passer, qu'est-ce que c'est que ce connerie, <rire> j'arrive pas à passer, ah oh, non, c'est quoi ce connerie, regardez il passe tranquille, moi j'arrive pas, c'est quoi ce bug ah j'avance, ça, ça, ça avance ou pas Non Mais qu'est-ce que c'est que ce truc Je sais que je suis gros, mais quand même <rire> C'est quoi ça Le tir est interdit, Oui bah... J'essaye de savoir pourquoi je peux pas passer. Ah si, voilà Bah voilà Tout simplement Non mais franchement il euh, y a eu un bug là, je sais pas ce que c'était Bon voilà, c'est pas forcément top Donc voilà, on a attendu que la, la voiture passe okay. Allez, on est parti C'est parti, let's go Donc nous, on prend la porte droite C'est ce qu'ils viennent dire Eux ils vont aller à gauche Nous on va aller à droite à la petite porte là tout simplement On va pas aller bien plus loin Alors, eux, Ils sont tranquilles pendant que nous on reste au milieu de la rue Voilà, c'est équitable hein Sachant que nous on est deux, là bas ils sont quatre alors, il faut attendre, il faut... ouais bah je peux pas ouvrir la porte, sauvegarde, toujours une sauvegarde, tout le temps, <rire> toutes les trois secondes il y a une sauvegarde, non, euh, voilà, donc là j'ai pas je le droit de tirer, tout. ouais, ah, ça a éclaboussé du sang sur la caméra, c'est est très putain alors là c'est de, la... de la cinématique, hein. là j'appuie sur espace, mais c'est de la cinématique, euh, voilà, pas faire grand chose d'autre C'est pas moi qui ai choisi d'aller le sauver Alors on va nettoyer tout ce bordel Il y a un peu, de, il y a un peu du terroriste partout là. Alors comme on n'y voit rien parce qu'il y a de la fumée à cause de tout ce qu'ils font C'est un peu la merde Voilà, alors on va attendre les ennemis, on va pas aller au milieu, de toute façon on va se faire canarder, c'est pas la peine. On va rester comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres Putain, il y en a de partout Ceux qui sortent. Ils avancent. Ils C'est bon, on mon va. équipe à l'avance, bon. bon. On va y aller. Est-ce que ça va Bien Ok. Ça va. Lance-roquette à 12 heures Au premier Oula, du lance-roquette Ça fait pas semblant alors s'il y a des lance-roquettes ils font pas semblant dans leur pays là, -bas. attention! On voit pas ça. On voit que c'est la guerre, mais quand même! Surtout que c'est dans. C'est. C'est de la guerre. C'est de la guerre, c'est. C'est de des temps modernes! Attaquer. Voilà donc, il faut que j'attaque lui, qu'est-ce que je fais? J'ai mon viseur en plein milieu du carré, de toute façon je vois pas sa tête. Pas mal, comment je pourrais. Et si j'avance, je suis sûr je vais me faire. Il va me lancer une roquette sur la France Et en plus, ils explosent des trucs en dessous histoire qu'il y ait bien de la fumée quand ils veulent rien. Allez! Ah, il veut pas mourir non. Oula, il, il tire là, il fait pas semblant. Hein il se cache, il recharge et il revient. Oh là là, oh là, là pas bien, pas bien. On va se cacher à la voiture là bas je veux pas crever c'est bon tout est bon sécuriser le parking c'est fait normalement éliminer le sniper oui tout à fait on bah, va déjà essayer de le trouver on s'en occupe même si euh, même si on va pas on va pas allonger trop la mission non plus euh, parce que euh, les vidéos sont, sont assez longues. J'ai pas, pas pour but okay. de faire des vidéos qui durent 3 heures non plus. Partout. Donc euh, le, le 20 minutes déjà ça fait beaucoup. Un on, va pas trop, hein, on va pas trop aller plus loin. Je pense que la mission coup, elle, doit être, elle doit être beaucoup plus longue possible. que ça. On continue. Ouais. On va monter sur le toit, on va voir. On va voir qu'est-ce qu'on va faire. Alors. Allez. <rire> si, je peux pas ouvrir la porte. Non, non, c'est eux, c'est eux qui doivent l'ouvrir. Je peux, pas, je peux pas le faire tout seul, comme un grand. Donc là, alors on se fait, on se fait canarder Merde. pour personne, mais il y a euh, les snipers. De vous fait. Le sniper qui nous tire dessus, parce qu'on passe devant les fenêtres. Ils sont très forts. Ces types sont pas du coin, ils se parlaient pas en arabe. Al-Bashir aurait décidé d'exporter ses insurgés vedettes hors d'Iran. Bonne question. Allez. Allez faut qu'on aille sur le toit. Ça c'est le toit mais faut attendre l'autre qui est <rire> marqué suivre sur sa tronche. Sauvegarde. Toujours. R.A.S. RS, C'est ouais, ben. Bah, on voit que quelqu'un a dit R.A.S. Hein. Ce... On n'est pas, pas dans 50 direction. Alors il est 50. où lui Où c'est qu'il est, qu il, il, est il doit être là-haut non sur le, sur le bâtiment en haut là en restant à couvert. N'empêche il est très fort parce qu'il. Il, Allez. Okay. il... il sait tout de suite où vais. on est euh, et il tire tout J'étais suite il fait pas sans moi. Okay. sniper. Okay. Euh, vais. Il tire beaucoup je trouve. S'il veut pas trahir sa position, c'est un peu foiré quand même. Ok. Montez sur cette plateforme. Si on va au bord, il sera obligé de se montrer. Et là on le putera. Ok. Collé au okay. mur. Black. Ouais. Okay. Attends qu'on se mette en position. Vous arrêtez pas Continuez. Alors comment on fait pour s'accroupir Enfin s'allonger comment en en Appuyez sur W Voilà On s'est accroupi Pfiou. Parce que je ne sais pas du tout où il est Maintenant. Il est là-bas en face non C'est obligé Je sais pas